La famille Guzman est en vacances. Elle décide de rentrer chez elle avec la voiture. Mais une tempête arrive. Une paille touche sur la voiture. La voiture se casse. Ils se réfugient dans un hôtel. Ils ont envie de dormir, mais ils sont mis dans une toute petite chambre. Une chambre de fourmis. Césie n'arrive pas à dormir. Elle va dans le couloir pour chercher une autre chambre. Elle se demande ce qu'il y a derrière toutes ces portes. Peut-être qu'il y a une araignée Oh non, j'ai peur des araignées Peut-être là, tes faces. Oh oui, les faces, ils sont mignons. Peut-être qu'il y a un papillon. Bah, il est là, mais il n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il y a un escargot. Berk, non, les escargots, ça bave. En plus, c'est nul parce que ça va tout doucement. Peut-être qu'il y a une sauterelle. Oh oui, c'est drôle. Ça saute partout. Et très. Peut-être qu'il y a un papillon. Oh oui, trop mignon, trop joli. Et plein de couleurs. Mais alors, il y a quoi comme en fait en vrai dans ce livre Eh bien, alors, vous avez qu'à le lire pour le savoir. Stop Finalement, l'insecte hôtel, c'est comme la classe. Ils sont nombreux, tous différents, et tous beaux. Ils sont gentils, ou méchants, mais ils sont tous ensemble. Tous ensemble.